Salut, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la différence entre c'est et apostrophe est et c'est apostrophe est. Alors c'est est souvent placé devant un pronom, un nom ou un adjectif qu'il introduit. Exemple, c'est toi. C'est ma grand-mère ou c'est bon. Tandis que C'est est formé du pronom réfléchi de la troisième personne du singulier, ce, se e. Et ce pronom a la même valeur que les pronoms me et te. Tout comme on dit euh, je me lave ou je me suis lavé, ou bien tu te laves ou tu t'es lavé. On peut aussi dire il s'est lavé ou il se lave. Par ailleurs, c'est est toujours suivi d'un participe passé. Exemple Elle s'est disputée avec sa sœur. Disputée est le participe passé. Ou bien il s'est moqué de lui. Moqué est le participe passé. Alors pour éviter de confondre les deux homophones, on peut essayer de les remplacer par une construction avec un verbe réfléchi. Exemple Patrick s'est énervé, on va remplacer Patrick s'est par je me, ce qui donne je me suis énervé. La phrase est tout à fait correcte, on a ici affaire au pronom réfléchi c'est s apostrophe est. Second exemple, c'est un souhait, on remplace le C. Par je me suis et en a je me suis en souhait. Alors la phrase n'a aucun sens et ça veut dire qu'ici on a affaire à c'est, c'est apostrophe, est. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu et n'oubliez pas de la commenter et de vous abonner surtout à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir et bisous. Where do you